Bonjour, avec vous, monsieur Septalet de la chaîne G TV. Alors aujourd'hui, on va voir une autre activité de communication progressive du français avec 270 activités dessinées uniquement pour les adultes, les faux adolescents et les adolescents qui ont un niveau de communication un peu passables et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Allons-y pour voir le programme d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va corriger des activités d'exprimer une obligation. C'est un acte de parole. Il y a vrai au fond. Comme d'habitude, c'est une, activi une activité pour euh, tester la compréhension de la situation de communication propose. Il est complété par des prépositions comme l'exemple de A, O, etc. Et vrai ou faux, mais ici si autrement, c'est un test de vocabulaire. Et complété par une expression d'obligation. Sans oublier, bien sûr, à la fin de chaque... Séance. Une activité d'expression orale. Vous êtes dans une administration. Vous demandez des papiers nécessaires pour aller au Japon. C'est pas aux États-Unis, mais au Japon. Préparez des phrases. Préparez des phrases interrogatives, bien sûr, des questions sous forme de questions pour avoir des renseignements pour l'obtention d'un visa. Quels sont donc les papiers nécessaires pour euh, l'obtention d'un visa au Japon pour aller au Japon Comme exemple. Alors ici, activité numéro A, vrai ou faux Complété par A, préposition ou à la ou à l' ou avec x, vrai ou faux Ou complété par une expression d'obligation. Sans oublier bien sûr une activité d'expression orale. Alors, avant de cela, comme d'habitude, il vaut mieux de se rappeler bien sûr de la situation de communication qu'on a déjà vue auparavant. Allons-y. Un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. Alors, exprimer une obligation. C'est donc. Euh, qui rappelle de la situation de communication l'on a déjà étudié par dans une administration? Nicolas vient à, vient à une administration pour avoir des renseignements auprès de l'employé. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller. Vous devez aller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 Alors, c'était donc euh, la situation qu'on a déjà vue. Nicolas vient à l'ambassade. Il veut tout simplement avoir quelques renseignements pour l'obtention d'un visa pour le Canada. Alors, on rencontre euh, l'employé. que cette, Et cette dernière euh, essaie de répondre euh, gentiment à, à toutes ces questions. Toujours avec le thème de renseigner et se renseigner. Maintenant... Allons-y, on va faire euh, la correction de ces activités. Alors, euh, on a déjà vu, euh, on a expliqué ces activités, vrai ou faux, complétées par A, ou vrai ou faux. Vous, vous pouvez mettre une pause sur la vidéo, euh, faites euh, le travail après, vous allez voir euh, la correction. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé. On passe maintenant à la correction. Voilà. Et vrai ou faux Nicolas voudrait un nouveau passeport. C'est faux. L'employé travaille à l'ambassade du Canada. C'est faux. Un visa est obligatoire, est obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Un visa est une chose obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis. Alors, l'employé travaille à l'ambassade du Canada. Oui. Non. Non, je crois pas. Non, l'employé travaille à l'ambassade du Canada, je crois pas. Alors, Nicolas voudrait un nouveau passeport Non. C'est faux. Alors, Nicolas ne voudrait pas un nouveau passeport. Il voudrait tout simplement euh, avoir un visa pour aller au, au Canada. L'employé ne travaille pas à l'ambassade du Canada, mais travaille dans une administration. Un visa est obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis. Pour les citoyens du Canada, pas de souci. Il n'y a pas de visa, on est sûr. Pour les citoyens canadiens ou américains, c'est pas obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis un visa. C'est pas obligatoire d'avoir un visa pour euh, aller du Canada aux États-Unis. Mais pour les touristes qui veulent bien sûr passer du Canada aux États-Unis, ils vont avoir un visa bien sûr. Pour les touristes, pour les étrangers, mais pour les citoyens canadiens et les Américains, non, c'est pas obligatoire. Mais pour les touristes et les étrangers, est... oui, c'est obligatoire. Alors, un visa est obligatoire pour les touristes, pour les étrangers. Pour aller du Canada aux États-Unis, oui, c'est vrai. Mais pour les citoyens canadiens ou les Américains, non. complète par une... Préposition convenable, on dit ne dit non à la maison. Il arrive à Lyon. Lyon c'est une ville de France bien sûr. Elle quand elle commence à comprendre, comprendre c'est un verbe en infinitif. Je vais au cinéma. On ne dit pas je vais à le cinéma bien sûr. Je vais au cinéma. Elle part aux États-Unis. On ne dit pas à les États-Unis aux Etats-Unis, elle va à l'aéroport, nous téléphonons à la banque, tu parles aux employés, c'est clair, c'est-à-dire il faut faire très attention ici, nous disons à la maison, d'accord, Il arrive à Lyon, elle commence à comprendre, je vais au cinéma, il part aux États-Unis. Il va à l'aéroport. Le téléphone à la banque. Tu parles aux employés. Alors maintenant, vrai ou faux Un guichet est un document. Un guichet, non, c'est faux. Un visa est nécessaire pour aller dans un certain pays. Oui, c'est vrai. On peut, obtenir, on, euh, on peut obtenir un visa dans une ambassade de, Oui, c'est vrai. Un consulat est un bureau Non. Un consulat, c'est une administration. Euh, le passeport est une administration Non. Le passeport est un document très nécessaire pour euh, voyager. Alors, on passe à autre chose maintenant. Alors, euh, ici... Euh, il faut compléter par une expression d'obligation. Et à la fin, vous êtes libre d'exprimer. C'est une activité d'expression orale. Vous êtes dans une administration, vous demandez les papiers nécessaires pour aller au Japon, préparer des phrases, ça veut dire des questions. Alors, la correction maintenant de. Euh Quatrième activité, voilà, complété par une expression d'obligation, soit il faut, soit il le verbe devoir, on dit je dois aller au consulat de France pour obtenir mon visa, je dois, je dois aller, il faut un passeport pour aller en Grèce, nous devons demander un visa. Il faut une assurance pour pouvoir euh, conduire une voiture. Il faut payer ses impôts. Je dois apporter tous les documents nécessaires. Il faut aller à l'école à partir de 6 ans. Vous devez faire la queue. C'est... C'est facile. On dit... Euh, je dois aller. Je dois aller au consulat de France pour obtenir mon visa. C'est le verbe de voir plus à l'infinitif, une obligation, quelque chose qui est obligatoire. Il faut plus un nom. Par exemple, il faut un passeport pour aller en Grèce. Nous devons demander un visa. Il faut une assurance pour avoir conduit une voiture. Voilà. Il faut plus l'infinitif. On dit il faut payer ses impôts. Je dois apporter tous les documents nécessaires. Il faut aller à l'école à partir de 6 ans. Vous devez faire la queue. C'est facile. Et pour la fin, comme l'a dit jeudi, vous êtes dans un administration. Vous demandez le papier nécessaire pour aller au Japon, Préparez des phrases, avec ce forme des questions. Euh, comment soit vous allez apprendre par cœur manière de dire ou euh, l'association de communication précédente alors c'était avec plaisir euh, que je vous ai rencontré aujourd'hui hein, euh, avec vous c'était monsieur fi de la chaîne du communique n'oubliez pas si vous voulez de vous abonner hein, de cliquer sur l'abonnement aussi de like J'aimerais bien avoir euh, ou j'aimerais bien de, de lire vos commentaires pour améliorer notre chaîne. Et sans oublier bien sûr de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de nouveautés. Merci et à la prochaine.